Hello, hello, bonjour, chers followers, bienvenue à notre émission, les rambas de la vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, vous savez, les rambas de la vie d'entrepreneur, pour ceux qui nous suivent la première fois, c'est tous les coups durs, les coups noirs, les coups sombres vécus dans la vie d'entrepreneur. pour vous montrer que c'est ce pas une vie rose. Derrière tous ces succès-là, il y a des moments durs, il y a des moments de détresse, il y a des moments, de, de, de, des moments où on est vulnérable. Et puis surtout, on est tellement envahi par le succès des autres que quand un entrepreneur qu'on a des coups durs, on pense que ça nous arrive à nous seuls. Cette émission là, c'est vous montrer que ce que vous vivez, ça peut vous arriver, ça arrive aussi à d'autres entrepreneurs et puis vous donner de l'espoir qu'il faut rebondir pour pouvoir continuer cette vie qui est passionnante. Alors aujourd'hui, je vais parler des problèmes de qualité, de non-satisfaction des clients et des pertes que ça engendre. D'ailleurs, même ça, pour moi, c'est tout le temps même, très souvent même, je suis genre des cas. Voilà, surtout en ce qui concerne mon industrie d'acheque où vraiment pour le moment là, je n'ai pas encore eu des moments où je n'ai pas raté de qualité C'est vrai que ça fait compte publicitaire, mais c'est une réalité. Donc un jour, il y a une commande qui, une dame qui nous commande la ticket pour plus de 500 000 francs. Une grosse commande, elle paye l'avance même. On fait venir les bâchers, les manioc, on commence à les traiter. Ça sort, la ticket est noire. C'est immangeable. Acide. La dame appelle. Elle veut son la ticket J'ai dit, c'est pas bon. Il dit, mais monsieur, monsieur, monsieur Amor, vous allez me rembourser. Nous, j'ai trouvé des faire la même. Il dit, est-ce que vous voyez un peu la pète Non, ce mètre a remboursé la dame pour 500 000, 250 000 francs d'avance. Les 500 000, les restes, c'est perdu, donc la, la marchandise ne pourra pas être vendue. Les employés qui sont là, quand c'est comme ça, là, ils font comme s'ils ne voient pas. Hein? Ils ne vont jamais dire non. pas patron, faut enlever ça demain, je jour de paie. Hein? Non. Ils ont bossé. Ils ont bossé, ils veulent les, les jetons. J'ai dit, j'ai mal à la tête même. Je marche même dans les rues, on est un fou. Alors qu'il y a des voitures. <rire> Donc c'était chaud même. Et ça, c'est des cas qui arrivent très souvent. Le, le dernier cas, il ne date même pas de, de deux semaines. C'est facile, tout on, on a bien fait parfait. Et vous savez, dans nos pays en désordre, les gens, il y avait des gens à côté de l'usine. Ils sont dehors de l'usine, à quelques mètres. Et ils ont brûlé, ils brûlent les ordures, ils brûlent les pneus. Donc la cire, le, le, le côté noir de, de la fumée là, ça allait se soulever jusqu'à le vent à déporter ça. Ça allait se poser sur notre produit d'Achequer au moment où on est en train de faire les finitions. On n'a pas emballé à là, ça allait se déposer, ça noisit ça, c'est gâté. Ah J'ai dit dans ces gens de moments, là, tu ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, mais avec l'habitude, moi, j'ai fini par trouver des méthodes pour pouvoir me sortir de là. Première des choses, d'abord, soyez responsable. Tout ce qui arrive comme mauvaise qualité, c'est vous. Ce n'est pas les fournisseurs, ce n'est pas les employés, c'est vous. Quand vous apprenez à être responsable, vous trouvez les solutions rapidement pour vous améliorer. Mais quand vous manquez de responsabilité, ça dit, non, les gars sont comme si, les temps en temps, vous allez d'abord avoir des crises de nez, avoir AVC jeune bêtement, et puis ça ne va pas résoudre vos problèmes. Donc, apprenez à prendre le coup sur vous. Ah, aujourd'hui, là, c'est moi qui ai raté. C'est moi qui ai raté. Voilà, c'est moi qui ai raté. Deux, le client, là, il n'a aucun intérêt à vous dire que votre produit est raté alors qu'il est bon. Donc, ne contestez pas ces critiques. Ça aussi, c'est... Non, ne contestez pas ces, ces critiques. Non, mais mon, mon, mon, mon truc est bon, c'est toi qui n'es pas... C'est toi qui es trop compliqué. Il n'y a pas de client compliqué. Dites-vous, que quel est l'intérêt du client à ne pas payer votre marchandise Quel est son intérêt Lui, là, il veut manger votre produit il veut que ce soit doux dans sa bouche. Donc, il n'a aucun intérêt. Et quand on commence à se mettre à la place du client qui n'a aucun intérêt, on commence à mettre de l'eau dans son vin. Il y a d'autres là. Nous, nous les entrepreneurs, d'autres, on est trop compliqués. Non, ce client, attends, attends, j'ai fait mon truc parfait. Tu as fait ton truc parfait si le gars dit n'est pas content. Tu réponds. Tu réponds. Voilà, tu réponds. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes entendu sur une norme de qualité bien précise et que tu n'as pas livré ça, tu n'as pas livré ça. Voilà, donc faites, soyez responsable. Contrôlez la qualité de vos produits. Si vous faites de la livraison, contrôlez la qualité de vos produits avant la sortie. Voilà. Déjà vous-même pour vous rassurer que si le produit était bon eh, avant de sortir de votre entreprise. Apprenez aussi à corriger vos erreurs. Apprendre à corriger ces erreurs, en fait, c'est ce qui va vous permettre de croître. C'est un gage de bonne croissance. Ok? Élevez les standards de qualité de vos employés, en Afrique nous ici les employés sont très médiocres, excusez-moi. Hein. Ils aiment réduire la qualité, parce qu'en fait, ça, la qualité demande un effort de travail supplémentaire. Les gens n'aiment pas les efforts de travail supplémentaires. Donc ils aiment réduire la qualité. Oh chef, on peut faire ça comme ça, ça va passer. En fait là, il n'a pas envie de faire totalement parce que s'il si veut faire totalement, il voit que ça prend trop de temps le chef est trop compliqué, on peut, on, peut, on peut diminuer un peu hein? il va, il paye, il va payer le pain il va payer le pain il se rend compte que le pain là est un peu rassis, Tu aimes le pain frais, croustillant, bien chaud mais comme ça, va, ça lui demande d'aller dans une autre boulangerie il va, il va prendre ça quand même et puis quand il dit non c'est pas frais, non, il vient de faire ça de lui lui, il justifie il justifie la mauvaise qualité alors que ce n'est pas sur ça que vous êtes entendu. Donc apprenez à élever les standards de vos employés. Voilà. Et puis dites-vous que le client le client qui est difficile, c'est une bénédiction pour vous. C'est lui-même qui donne vos standards. Si le client le plus difficile ne se plaît pas, tous ceux qui sont moyens, ils vont trouver que votre produit est une merveille. Voilà. Donc euh, voilà, c'était mon rembat du jour. Du courage à tous les entrepreneurs qui ont parfois de mauvaises qualités de produits dont les clients sont pleins et qui font qu'ils ne peuvent pas vendre et ils ont des pètes. Voilà, ça arrive à tout le monde. Appliquez, eh, tirez les leçons de cela et vous allez voir que votre entreprise va grandir en qualité et en quantité. Bye bye!